En fait, on voulait apporter de la clarté sur les métiers pour savoir ce que les personnes font au quotidien. La du moment, c'est tout ce qui est autour des données, la big data, l'automatisation, la gestion des données. Il y a aussi la sécurité et la protection de ces données, donc avec tout ce qui est aussi sécurité informatique par exemple. Ce qui est ressorti avec les 60 interviewés, le plus, c'est d'aimer apprendre et de vouloir apprendre. Les, le digital c'est un changement constant donc euh, il faut toujours pouvoir s'adapter et évoluer et pouvoir euh, apprendre de nouvelles choses. Ensuite, avec euh, les machines, l'automatisation, vous allez avoir beaucoup d'analyses, de, de, etc. Mais il faut toujours garder à avoir un œil humain et avoir un esprit d'analyse. Et enfin avec le digital, les frontières euh, s'atténuent, il y a beaucoup d'anglicisme. Donc savoir parler plusieurs langues et notamment l'anglais, ça reste très important aussi. Un métier comme développeur par exemple, il a un langage qui va être presque universel donc n'importe où on va pouvoir l'exercer. Le, le, le, a l'inverse, un community manager par exemple va devoir connaître la langue dans le pays dans lequel il exerce. Malgré, ce, malgré tout ça, on peut voir que de plus en plus il y a des, des phénomènes de freelance, on peut travailler à distance. Des graphic designers par exemple, des content producers travaillent énormément avec des agences euh, à distance. Avec les 60 interviews qu'on a récoltées, on a pu voir qu'il n'y avait pas une ligne directrice et un parcours typique pour chaque métier. Il y a des parcours différents. Tout le monde peut créer son propre parcours. Et je voudrais citer Malik en fait, qui nous disait que lorsqu'il recrutait quelqu'un, les soft skills étaient plus importants que certains logiciels qu'il utilisait et l'apprentissage des logiciels qui était relativement facile qu'un savoir-être à acquérir. Au-delà des métiers qui apparaissent et qui disparaissent, c'est plutôt les compétences qui vont rester. Un développeur, il y a dix ans, n'a pas du tout le même métier qu'aujourd'hui. Donc c'est vraiment les compétences qui vont se consolider avec d'autres fonctions plus que des métiers qui vont disparaître ou apparaître. La cartographie est très bien faite, très complète. Après, c'est vraiment intéressant de se, se focaliser sur les compétences parce que les le métiers du digital et du numérique ne sont pas cloisonnés. Donc, vous allez avoir des passerelles entre chaque métier. Le marché du digital est un secteur en croissance. Donc, vraiment, concentrez-vous sur les compétences et ce que vous aimez faire parmi ces métiers. Concentrez-vous sur les compétences plus que les métiers qui vont évoluer et continuer d'apprendre toujours plus.